pour qu'on soit dans le réel, un système partisan réel, un système partisan où il nous faut juste de grands regroupements politiques, un regroupement de la mouvance présidentielle et un regroupement de l'opposition. Je pense que les choses iraient plus mieux et ça va éradiquer les petits calculs commerciaux que certains acteurs des de sous-partis politiques essaient de faire tout le temps. Vous voyez, quand je prends les deux blocs aujourd'hui, républicains et union progressistes, hein, euh, il y a des tendances d'aller vers l'un ou l'autre avec euh, les autres partis de la mouvance présidentielle. Vous voyez que ça gêne un peu le cœur. Mmh, euh, euh, disons, celui qui était euh, de Moël-Bénin, je prends déjà pas tout hasard, hein, qui veut aller vers euh, l'Union progressiste ou euh, le bloc républicain, euh, ça gêne un peu. Hein, J'irai où Nous voulons proposer mettre fin du mois, c'est parce que nous ne sommes pas législateurs, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, mais euh, pas cette grande décision que les députés à l'Assemblée nationale prendront, Et cela veut dire que euh, le jeu sera clair. Euh, nous n'avons pas de blocs pour soutenir l'action du président de la République, puis toujours, c'est des blocs pour animer la vie politique chez nous au Bénin. Et pour animer une vie politique au Bénin, on ne va pas en rendre dispersé. Hum? Un bloc pour l'ambiance, un bloc pour l'opposition. Et cette pratique permettra, quand même, à l'État central, qui doit aussi financer le regroupement politique, hein, d'avoir sa vision sur deux grands regroupements. Et ça arrange mieux les choses.